Les règles sont simples, 6 joueurs, 2 infectés Les 2 infectés doivent manger tous les autres joueurs pendant les coupures de courant Et les 4 autres doivent trouver un moyen de survivre en récoltant des items et en ouvrant la porte de la sortie C'était une petite explication rapide, juste parce que la vidéo va être très condensée Et que ça va aller très très vite, donc si vous connaissez pas les règles, vous êtes totalement perdu. Bonsoir Oh là, là comme d'hab C'est vraiment, vraiment chiant, est est est chiant les cifres, les Ah il se l'est une grosse paix ais <rire> hey, qui m'a volé mon truc Tu es le il a il a mon truc. Ça a bu ça abuse. Ça c'est euh, à l'étage, à l'étage, à l'étage. Moi je te pardonne, Ice Lucky du coup. Il y a pas d'étage, non C'est qui qui a dit non. ça a bu à l'étage alors qu'il y a rien à l'étage C'est moi. Mais il y avait un étage, mes frères, il y avait des escaliers, je pensais qu'il y avait un étage. Ah, non, <rire> non, non, non, non, mais à l'étage, y'a rien. C'est totalement legit que tu penses que c'est moi du coup, mais euh, je pensais qu'il y avait un étage. Oh moi. yes, j'ai un piège. <rire> <rire> mais mec, si tu le mets ça va s'activer à tes pieds Ah oui, c'est Attends, je le mets quand même. Ouais, Lucky, qu'est-ce que tu fais là tu ah, ah, ah, sais ah, bah, <rire> dans la rue tu lui parles mal il te met un coup de couteau le mec On m'a tellement les couilles Putain c'est quoi ici J'ai reposé un autre piège quand même au cas où il va se transformer il va se prendre ses propres pièges il va faire ah merde le... j'avoue ce serait con mais euh. Vu que <rire> ah, je suis très méchant, très con. Euh... moi aussi je suis grave gentil en vrai <rire> vrai, wow, Allez putain. au prochain étage. C'est où Et là, faut que j'aille où après Mais faut que j'aille où après Y a rien. La, là, Mascard y a un premier étage. Ah oh ouais, bien vu, putain. Ah, oui. Merci, ah, vide, coup, merci à... aux infectés d'être inoffensifs. Déjà Ça fait toujours plaisir de se dire que c'est facile. Et moi, je jusqu'à Narcaeus. Oh Innocent les mecs, désolé. C'est soit Phytox, soit ma... Mascard. Pourquoi moi J'ai une torche. Allo La torche ça fait quoi La torche ça t'éclaire ah, Le mec qui rigole quand je dis son nom. C'est sûr et certain que c'est Mascard. Même. Pourquoi c'est moi Pourquoi c'est moi Non, pas toi, euh, l'autre. L'autre Mascard. putain, <rire> <rire> C'est Phytox, Phytox. Phytox. J'ai ah, plus d'oxygène. Non, c'est en fait que la moitié, lol. Eh, énorme blague. Il est où le Et genre, ça fait quoi comme bruit quand tu bois le truc Quand tu bois le truc, ça fait. Tu déglutis Ça fait <rire> ça fait, <rire> là, ça fait <rire> <pousse>. <rire> Putain j'ai plus d'oxygène merde Oh ça s'est transformé. transformé en balle C'est <rire> pas, pas, de... pas Je l'ai couché de... je l'ai couché de... je l'ai couché Mec c'est carrément Fight Top. Putain c'est flippant Les mecs Ah non je fais confiance à personne c'est horrible Vous êtes où vous êtes où J'ai peur de ouf mec Je suis devant la sorte Il arrive il arrive Qui a gagné du coup C'est nous. Ouais. Oh non. Bah alors on est nul. <rire> <rire> Mais c'est à chier. <rire> J'ai tué quelqu'un moi, je suis content. Ah c'est qui je vais te buter hein Non c'est ah, pas, je... pas moi qui l'ai eu en plus. Bah non vous êtes ensemble, pourquoi ah, vous putain. voulez vous buter putain. Bande de monstres. Faut assumer un la photo. Photo. photo photo photo photo Fightox Oui, oui Est-ce oui. que t'as un rond rouge euh, en dessous Ouais Ah moi aussi le oh, symbole euh, euh, genre euh, le atomique. symbole un peu bizarre. Pas ça le symbole atomique, trop chic Symbole atomique, c'est euh. C'est quand tu fais une nuke dans Call of Duty. J'ai ouvert une porte, les gars, y'a des télés, c'est énorme. Ok, ok, c'est le c'est le... méchant. Ouais, c'est bu au premier étage. Y'a pas de. <rire> y'a pas de premier <rire> étage. Attends, Toujours attends. pas, à vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Vas-y, ah, si je t'ouvre. <rire> il fait nuit. <rire> Putain, il est chiant. <rire> il est trop chiant. Allez, Mascar tu peux boire ça, ça c'est bon. C'est bon pour attends, la santé. Eh ben non, je ne peux pas, lol. <rire> faut aller prendre le scanner, faut aller prendre le scanner. En plus. Ouais, mais du coup, maintenant, il va dire que t'es innocent si tu Innocent. Bah voilà, voilà. <rire> Ice Lucky, t'es chelou Ice... mascar pourquoi t'as pris la létale, on, ah a ouais, vrai, la létale. Hein on a 10 personnes prends si la, la létale On a dit personnes prends la létale J'ai pris un aussi Oui mais bon <rire> <rire> <rire> on, on, on, on, on les mecs on, bon, on le, on bon, le garde bon. en vie ou pas De non, non. gauche NON NON Il fuit il fuit C'est pas moi Transformation transformation Ice Lucky Je suis avec Ice Lucky tu pleures tellement la merde non Bah toi aussi tu peux grave la merde pour le coup. <rire> non non non. Y'a y a Gondo, le beau, il est FK hein. Gondo, le beau, il est FK. Ah bon enfin, je crois. Allez, ah ouais, tu pleures tellement la merde de son... Ah bah il est, il est Tu le tu le, Fight Fightax, tu le. Mais pourquoi tu me tires dessus Pourquoi tu me tires dessus Faut pas m'accuser, arrête. T'es trop méchant. Mais n'importe quoi. Rachel, n'importe quoi. Quand je vous beau. dis que ça pue être tellement la merde il vous eu... Ah la là, la là, la là, la la quel talent Pourquoi Merci toi, as Magic Niko pour l'avoir laissé C'est une lampe torche okay, nice, Non Magic Nico, <rire> tu l'auras pas en fait okay. <rire> Tu l'auras pas ah, quoi Je l'ai eu T'as activé quoi ça okay. <rire> venez il venez, y, euh, y a un truc d'armure là <rire> Mascard <Masquer> <rire> mas mas il est tellement gentil qu'il est presque suspect Bon, qui prend le pompe C'est Rachel qui l'a pris. C'est toi qui rage, qui C'est toi le rage il, il a dû croire que c'était moi qui l'avais pris mais... Moi je rage pas moi Moi je rage pas moi Cette simulation était tellement bien faite qu'il a dû chuchoter pour pas réveiller son petit frère. Oh putain, putain, putain, ça. putain ça me fait peur Par je exemple Magic Nico, je ne le suspecte pas. Ouais. Depuis tout à l'heure, oui, je, je, je suis derrière Magic et il a rien fait de suspect. On a rien foutu Magic. On a rien foutu il attends y'a y a, y a Elu qui suit Magic et Magic qui me suit. <rire> on a rien foutu avec Magic oh, putain je hey Eh Magic tu m'ouvres ça Merci Magic s'il te plaît Tu peux m'ouvrir ça J'ai volé un truc C'est il... qui qui a le scan C'est moi qui l'ai, tu, okay. tu veux que je te scanne De quoi si tu, <rire> si tu veux que je te scanne Moi je vais te perdre le ward Si perde, tu mais... veux le perdre, je ouais, mais.. Bah j'ai envie de te scanner. <rire> <rire> <rire> <rire> un peu suspect ça, Viens, s'il te plaît. Il se laisse pas scan, les mecs. pas Je suis là, derrière toi. Retourne-toi, retourne-toi. Il le fait exprès, il le fait exprès. Il est infecté, il est infecté, les mecs. Il est infecté. Il m'a pété les oreilles. Oh non, oh attends, j'ai failli te toucher. Chang est infecté, Chang est infecté, du coup. Il oh s'est transformé, toi, il s'est ah transformé! Non, non, non, il s'est transformé! Ah! c'est Poitox, c'est Poitox, c'est Poitox! C'est pas moi! C'est Poitox! C'est Poitox! Ah, mais c'est tout! Putain, tu. Je suis à côté de vous! Je le tire dessus! C'est Ice Loki, c'est Ice Loki. Mais oui, c'est Ice Loki. oui, c'est Je suis juste à côté de vous depuis tout à l'heure! C'est Ice Loki, il parle pas depuis tout à l'heure! Non! Ah ah! Aide-moi, putain! Magic, tire! C'est moi qui a la seringue! Salut Oh C'est Mascard, c'est Mascard Oh oh C'est Mascard, je l'ai vu Il s'est détransformé devant moi Le chinois, c'est le chinois Oui, on le sait, le chinois, c'est celui que je <rire> Lui, il est en retard <rire> <rire> Oh, mec, il est derrière moi J'ai mis deux balles Oh, ah, je suis allez. mort Reviens <rire> Il est où, s'enculer, les gars Bah vu, vu. Oui <rire> C'est bon, ça, ça. Putain, il faisait trop peur. J'ai vu l'intérieur de sa bouche. Et alors, il avait des carrés ou pas Putain, j'allais la sortir. Franchement, une mauvaise hygiène dentaire. Ah, c'est pas ouf. Hein. Le mec, ouais. il a coupé ses cheveux. Parce que, pour... parce que, parce que ça ça le gênait un peu, il a coupé ses cheveux il a recollé sur le masque. Ah, ouais, je vois, suis une fille donc je suis un peu bête. Je sais pas. Non, je, je retire. Oh putain. <rire> est horrible. Ma... C'est surtout. Pas <rire> On va couper ce moment. Il hein. va pas le couper, il va le laisser. Bon, je, je suis innocent. innocent. Là, mais... Oh bah y'a que ah. des innocents, tiens C'est vrai que c'est un peu billet. Mais je suis Kéco Chang Chang C'est Chang la, la... Les gars, c'est Chang qui a bu. Les gars, ne euh, tuez aucun des deux, laissez le temps faire. On va regarder. Je l'ai vu passer, je l'ai vu passer. Et vous êtes tous les gars, on reste ensemble. C'est pour ça, il est il vient de se détransformer devant moi. Mais n'importe quoi, j'étais à côté de Hans. C'est euh, qui Hans Pourquoi tu rigoles alors Faytax, tu m'as vu, on est d'accord Oui, oui, c'est Rachel, c'est Rachel. Rachel. Attendez, ah mais c'est moi Rachel C'est Rachel <rire> <rire> lui Bah oui, c'est toi Magic, t'es un génie. J'aurais pas dit ça comme ça, perso. Moi complètement. scanne moi, scanne moi, scan moi. Vas-y, Fitox. Donc si c'est pas Ice Lucky, c'était Ilu. Ou c'est toi avec Ice Lucky non puisqu'il y a Rachel, innocent, donc c'est toi. Voilà, c'est illusion. Ah, en plus il dit plus rien là, illusion hein oui. Moi De quoi Ah ouais <rire> <rire> euh, les gentil. gars Je <rire> peux faire l'armée mais j'ai vu le monstre passer devant moi. Oui mais oui, bien évidemment, puisque c'est toi. Non Quoi Je lui ai mis deux balles Tu lui as <rire> mis deux balles Je <rire> lui <rire> ai mis deux balles dans vrai. un monstre super puissant parce que moi je suis content, j'ai tué deux gars donc euh... <rire> Oh putain <rire> Mais depuis tout à je vous dis que c'est Magic, euh, vous faites rien. On, on, on peut voter le buter, non <rire> Euh, Magic, il va falloir que tu viennes m'ouvrir la trappe. Magic, viens là, viens là, ouvre-moi ça. J'arrive, j'arrive. <rire> y'a Ice Lucky qui est juste derrière, <rire> par contre, fais gaffe. Allez Non, non, arrête, arrête arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. <rire> Tiens, elle, par contre, elle est morte, donc Ice Lucky oh, es tout est tout seul. Pourquoi vous buvez à côté de moi bah, Parce qu'on en a plus rien à foutre. <rire> <rire> Non mais arrêtez de vous transformer c'est pas marrant. <rire> J'ai vu sa petite tête. Allez <rire> mon gars J'ai vu aussi la vitalité. Ah oh Non oh, caca Oh ça c'est ça c'est élevé comme niveau Magic 18 ans a des problèmes et des séquelles graves au cerveau je, je que... Et là c'est le drame Coup dur pour Nicolas Putain je peux voir ma bite Est-ce que j'ai un jour quoi été comme les autres T'as dit quoi J'ai vérifié mais je me suis rendu compte que j'étais une fille non. non Nico je le prends allez salut oh Non non non et mais j'en ai pas ai vraiment eu la merde Magic s'il te plaît Ouais, viens, viens, viens, regarde la sur cette plaque là. Non, j'ai pas confiance en toi, vraiment pas. <rire> non, mais. Illusion, <rire> illusion. Je crois qu'il y a ça s'est ça s'est transformé, s'est transformé, ça ça transformé. Ah, c'est ah, transformé, devant moi, devant moi. C'est Ice Lucky, ah, c'est Ice Lucky. Non, non, non, je me suis transformé devant moi. C'est Ice Lucky, ah, c'est Ice ah, Lucky. Salut, au revoir. Vas-y, cours, les mecs. Faut euh... aller où Faut aller là-bas <rire> Oui, putain, j'allais pas du tout au bon endroit. Euh, quelqu'un me l'ouvre, c'est un scanner et je... vous me dites ce qu'il se tient. Il, Il y a un tracker C'est un, un scanner, scanner. Vas-y. Ouais, qui va être scanné Non, mais de manière dans les deux sens, savoir que quelqu'un est, ouais. ouais, ouais, est, est, que quelqu est innocent, c'est aussi quelque chose de positif. Ouais, mais savoir que quelqu'un est innocent, ça veut dire que le mec peut le tuer sans vergogne. Innocent. Mais bon, après. Attendez, attendez, attendez. Mascard est innocent. Donc Mascard, moi je reste avec lui personnellement déjà. Non, on prend pas le létal. Ouais, on prend pas le létal, ça gâche grave la game. Celui qui prend le létal, on le tue, comme ça, c'est clair. Ouais, ça s'est transformé c'est Nico, c'est Nico, c'est derrière moi, c'est derrière moi, c'est derrière moi, c'est derrière moi, c'est derrière moi, c'est derrière moi, Non derrière moi, Ah derrière Ah, on peut pas le moi, Vite Oh putain, je je me suis fait bouffer sur moi. Mais on peut pas la récupérer sur toi. Magic, Nico et, et Fighterx qui sont les méchants. Ouais, oui, oui, qui sait qui s'est pas visé Oh là là, là, là là, je vous démarre. C'est pue <rire> la merde. Non, non, non Ils ont réussi à s'échapper Ils ont réussi à s'échapper Oh bien vu Ça, Rachel, avant même de commencer la game, ça se voit, la peur. Regarde, regarde Laisse tomber. Rachel, c'est dans les films qui dit Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on se sépare. Rachel, c'est celle, tu commences, t'as déjà un handicap. T'as déjà un handicap Tu sais même si c'est elle qui est infectée, elle aura peur des gens. c'est ouais. celle-là qui en dit. Ouais, bon, je suis désolé, mais mais on, a, on a besoin d'un euh, appât. <rire> bah ouais, moi oh, je me cache mal, et ouais. je reste là-haut et j'attends. Avec Ice mis, Lucky. Oh Y'a un monstre derrière Ah non C'est est... <rire> <rire> même pas la est nuit un... ouais, ouais, ouais. <rire> wow, wow, Y'a un monstre, les mecs, y'a un monstre y a un Mais what wow, Tu meurs Tu fais meurt Tu Je suis mort, dérivé du latin qui veut dire je suis un monstre. Attends, j'arrive Pourquoi euh... <rire> Attends, Sauvez-moi, merci! C'est qui? qui vous avez vu quelqu'un ou pas? Ah, je... Non, pas attendez! Ici. Ah, c'est bon, j'arrive. vu. Attention, attention! Oh, là, wow wow oh Il se passe quoi, oh, les mecs? Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi! Non, mais je peux pas te sauver deux fois. Go me scan, go me scan, go me scan! Je me suis laissé scanner comme ça! Mais n'importe quoi! Alors, ça veut rien dire, ça veut rien dire! Je diable C'est Lujon C'est lion. C'est Lujon Je suis un peu là, c'est C'est et on va tous mourir. Non, je jeu mec. C'est même pas moi les mecs Ouais, c'est pas toi, ouais bien sûr. Bah tu vas te faire bouffer, il y a le monstre qui est derrière et je pourrais même pas te sauver. Et en plus c'est lui Teflon aussi Ah, salut monstre Du téflon Oh Oh Non mais c'est quoi du Teflon J'ai même pas Le téflon c'est une matière. Mais c'est vous deux, bon bon. En plus ils ont pris, et comme par hasard, il dit ne jamais prendre le. Le létal est comme... bazin, il le prend c'est bizarre n'importe hein. quoi Aislucky viens me cut Non t'as létal, <rire> <rire> Non mais j'en étais tellement sûr enfin. J'ai juste Moi, te une te question, crois. il reste qui en vie Ah, personne <rire> Merci Aislucky ah, de, de nous faire partager ton repas <rire> ça, ça sent dixi Mais ça je... vient de boire Mais c'est Lisa Mais quel con mais quel con de est de, de, de manière quand tu t'appelles PVP pro, c'est c'est que t'es pas très bon. Vient de boire à côté de moi. Et venez on la tue. Hein. Bon, non mais vraiment de boire à côté de moi. Okay, mais pourquoi tu veux pas la 4? OK, elle est où, ouais, est ah ouais, où est hyper Mascard. bizarre. Ouais, on arrive, on arrive, on arrive. C'est le mec qui vient Mascard? Bah bon allez, elle arrive, elle la revive. Mais c'est la revive! on la revit tranquille. Il manque plus que 1 vote. Allez Mascard! Allez, c'est bon. C'est un jeu en fait. Et genre t'as une plus sur le côté C'est un jeu. Oui. Ouais c'est un jeu. C'est pour ça qu'au début, comment... début il y a un comment. C'est pour ça début un commentateur. En gros c'est ouais, un mec un qui était enfermé ici et euh, c'est un jeu, c'est une émission en Putain, mais gros. mais quelle vie Il oui, y, y, y, y a des murs mec, il y a des murs c'est chiant. Il y a des murs dans, dans un <rire> bâtiment. Ah <rire> mais Non Non <rire> Allez <rire> les mecs. Ouais Magic il Magic -y, Ah non. oui je suis innocent. C'est que du coup on bute ma quand. Ah, maintenant, à la fin de la game <rire> J'ai ouais, le, le dernier fuse les gars dernier fuse j'arrive les gars les gars les gars aidez moi c'est Fitox Mais meurs ouais, pendant le but. <rire> aide moi aidez moi aidez moi <rire> j'ai 6 points de vie <rire> Allez meurs <rire> est vrai, Nicolas, il est innocent Et voilà c'est ah, Win Putain c'est où euh... Je suis pas au bon endroit, faut descendre. Moi je suis en train de sortir. Hein. Ah non mais il l'a tué, il l'a réanimé hein. Ouais suis trouvé XP en fait. Il m'a fait grave faire moi les gars. Tu sais hein. que moi j'ai vraiment cru qu'il allait faire ma Oui. <rire> hein. j'suis toujours en train de rec là <rire> Ouais je suis toujours en train de rec. Pourquoi Hein Je trouve ça suspect. Pourquoi Magie <rire> <rire> Ça quitte la queue à chaque fois parce que quand tu quittes ça quitte la queue. Ah, la queue. Je <rire> vois pas ce qu'il y a de drôle. <rire> Moi non plus. Surtout quand t'es chinois et que t'en as pas. Ah. <rire> Enorme Ah bah non, un peu du... Cette Boris Oh putain les gars on va perdre trucs... Du coup, <rire> il a dit du coup pas énorme Oh non je suis la noire <rire> oh non, Noir. <rire> non mais c'est pas drôle les noirs dans ces jeux-là ils meurent en premier Dans, <rire> les, dans les films d'horreur aussi Oh putain... Vrai. On le tue, on le tue, tue. Tue. tue, on ah tue. Ah le tue, on le tue On le tue, on le son J'ai rien vu Mascard il a bu du sang, Mascard il a bu du sang J'ai rien bu, j'ai pris, il a, il a, il a a des une torse Oh mais allez vous, oh la la la qui a bu du sang, sang Mascard, Mascard, Mascard J'ai rien, j'ai pris qu'un verre ça, euh, Allez, Mascard C'est trouve ridicule tu... wow, wow, wow, monstre Monstre C'est ridicule <rire> <rire> Magique, magique ouais, Tu vas ouais. voir un truc de ouf okay. Regarde, regarde, tu vois le sang là Ah bah tu le vois plus L'ENCULÉ L'ENCULÉ <rire> Il m'a tiré dessus, il m'a tiré dessus, il m'a achevé. Euh non non non, je l'ai vu voir du sang. Il m'a chevé les mecs. Les gars 100% je l'ai vu voir du sang. Euh, Vas-y bah scanne-moi, scanne-moi. Ah, oh, du coup tu vas dans le cul là, Magic. C'est du débile. Salut Magic. Ah Ah Ah Si ah, ah, <rire> oui, il y avait deux carrières. Alors c'est mon pote. Eh, je vais te buter. Alors c'est mon pote. Pourquoi il a fait quoi hey, Et ce mon il t'a volé truc Il m'a pris mon mon letal, qui qui qui a pris mon, euh, mon, a pris mon là Mon létal Mais il y a pas de létal <rire> la première game. <rire> <rire> <rire> il, il a pris mon létal Mais il y, y a pas de letal. Non, non, lui hein. Ouais. Enfin, ouais. Oh, pardon, tu, tu vois les sang Ouais, non, mais c'est c'est magic sont encore Ah oui. C'est <rire> <Nico. rire> magic Nico, c'est ma, ma, magic Nico, il vient de me knife. Il t'a knife. Ah oui, il vient de me knife, c'est magic Nico. OK, je le tue, je le tue. Il a disparu mais tu Son corps il a disparu Oui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui Je suis là les gars je suis là les gars je suis là mais oui c'est lui il a disparu mais gars c'est pas moi oui je suis mais oui mais... Non, waouh Il y a quelqu'un qui s'est transformé il y a quelqu'un qui s'est transformé Ouais ouais ouais il y a Mascard il meurt tout le temps en premier <rire> J'en ai marre Ouais c'est vrai <rire> a... Il a vraiment pas de chance le pauvre ouais, Magic, vas-y bois, bois, bois, vas-y bois Magic Vas-y bois Magic Vas-y Magic ici. bois, vas-y Magic bois Écoute, écoute là, là, Mais tu là, peux là, taper n'importe quelle là, touche de poignée touche Pourquoi pourquoi tu me tires dessus toi, pourquoi tu me tires lui. Dessus, elle dessus Elle me tire dessus, elle m'a tiré dessus pour rien Allez, Et merci es Merci les gars Franchement n'importe quoi cette fille euh, Magic, Nico, je te fais plus confiance maintenant En fait c'est plus, plus es <rire> Ouais, j'avoue Magic, je te fais archi confiance Attendez oh, vraiment détenu Magic, t'es hey, trop mignon Allez, habitez-moi oh, Mon petit gars Mon ouais. Dieu il est mort moi -même. Oh il est là, il est là, il me il m'a coché. Pourquoi il court eh, viens, mon pote. Pourquoi, Pourquoi tu cours tôt, toi, hein. Reviens mon pote, viens, viens, viens, viens. Arrête de courir. Isou. Isou, Isou, Isou, Isou. Putain, qu'est-ce qu'il est bon <rire> Ça dégage. Putain, je te l'étale quoi. C'était mon pote. génial. Bon bah, c'était cool, hein